Bah beaucoup surprise et étonné dans le bon sens. Hein. Plein de petites initiatives différentes qui sont en relation avec les, les, les autres personnes du coin. Il y a quelque chose de très fort dès le départ, c'est ce parc régional